du milieu. Merci. Nous devons maintenant passer aux déclarations de députés. C'est tout le temps que nous avions pour le débat. Député de Thornhill, merci. Merci, Madame la Présidente. Le 2 avril, nous avons célébré le jour du partage de l'éducation pour honorer les enseignements d'un rabbin établi en 1978 qui rend hommage à son engagement vers la meilleure éducation pour les enfants de l'Amérique du Nord. Le septième dirigeant de la septième dynastie a été à New York pour échapper à l'Holocauste. Le rabbin nous a rappelé du bien qui peut ressortir de la population. Il s'engageait à enseigner les valeurs de chaque vie humaine, d'aimer ses voisins. Il a illuminé des millions non seulement par ses mots, mais par ses gestes. Il a créé un réseau dans plus de 100 personnes qui offrent de son pays plutôt qui offre une aide humanitaire à l'échelle mondiale. Il était grand militant pour la jeunesse. Il a fait la promotion de l'éducation comme la pierre angulaire de l'humanité. Et à qui il a créé plus de possibilités d'éducation pour les filles parce que leur éducation valait pour lui autant que celle des hommes. Le 2 avril marquera le 121e anniversaire de ce rabbin. Ce rabbin n'a peut-être pas vécu jusqu'à 120 ans, mais son, patrimoine, son héritage a vécu au-delà de sa vie à lui. Merci. Député d'Hamilton weston caster dundas Tragiquement, nous avons perdu cette bonne jeune fille dans ma collectivité des hommes. Sa, sa, sa famille euh, l'a décrivait comme quelqu'un d'extrêmement bien. Euh, elle a souffert d'un malaise qui est très peu connu. Il n'y avait que trois infirmières pour euh, l'aiguillage. Elle a attendu trois heures alors qu'elle vomissait du sang et dans une euh, poubelle dans, dans la salle d'urgence. Euh, la famille se demande comment est-ce qu'on aurait pu euh, sauver sa vie par sa gentille nature, elle a remercié les infirmières et les étrangers qui l'ont aidée. Mais elle nous avertit, notre réseau de la santé est brisé. Elle dit qu'elle aimerait ajouter sa voix afin que les gens sachent à quel point les choses ne vont pas bien. Elle est décédée quelques jours plus tard. Les compressions de ce gouvernement laissent les gens mourir inutilement. De bonnes personnes, nos êtres chers. Et donc, pour ceux qui nous entendent, entendent notre plaidoyer ou les plaidoyers de cette famille, si votre être cher a souffert dans le réseau de la santé, joignez-vous à nous pour demander des gestes posés urgents. Il faut que l'on agisse, tout comme Linda l'a fait sur son lit de mort. Député de Scarborough-Rouge Park. Merci, Monsieur le Président. Je travaille de près avec le campus de Scarborough de l'Université de Toronto à établir une école de médecine, la première école de médecine à Scarborough. La dernière fois qu'une école médicale a été bâtie en, à Toronto, c'était en 1843. Ça fait presque 200 ans. Cette école médicale représente plus que le simple progrès. Elle représente vraiment un signal d'espoir pour notre communauté qui a été longuement négligée. Monsieur le Président, en formant des professionnels de la santé qui comprennent les besoins uniques de Scarborough, nous pourrons fournir Un plan de soins complets et notre gouvernement a un plan dans le budget qui attribue 100 millions de dollars de plus afin d'élargir et d'accélérer l'éducation médicale à l'échelle de l'Ontario. On a investi 33 millions de dollars afin de créer 100 places de premier cycle au cours des trois prochaines années, cette initiative montre euh, le plan de, de notre gouvernement pour solidifier et renforcer les soins de santé à Scarborough pour les générations à venir. Merci, Monsieur le Président. Député de Toronto Centre. Merci, bonjour. Le 31 mars, c'est le jour international de la visibilité trans qui sensibilise la population à la dis discrimination à laquelle fait face la co cette communauté. Les trans et les non-binaires continuent de faire face à l'oppression simplement pour être qui ils sont. Les défis, la discrimination continue d'exister. C'est la raison pour laquelle on continue de voir de la violence contre cette communauté qui est menée par la haine. 431 lois sont en attente pour cibler les gens transgenres. Ces chiffres sont difficiles à dire il y a un an. Le Parlement ougandais a adopté une loi qui condamne les gens lorsqu'ils s'identifient simplement à la communauté LGBTQ2S+. Ici en Ontario, nous avons la possibilité d'être un chef de file mondial sur les droits de la personne trans en commençant par améliorer l'accès aux soins de santé d'affirmation du genre en adoptant mon projet de loi. Ce gouvernement enga... pourrait s'engager aujourd'hui en mettant en place une clinique connect afin d'aider les gens en Ontario, peu importe là où ils sont, devraient avoir accès à des soins de santé d'affirmation du genre. Les néo-démocrates vous voient, vous valorisent aujourd'hui et toujours. Député de Sarnia-Lampton, merci. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'Assemblée avec une nouvelle importante. Je suis très heureux de renseigner la, les députés que le, la ministre de la Santé a nommé Dr. Carole Douac comme la nouvelle. Euh, médecin hygiéniste en chef de notre région. Elle a agi comme ministre associée pour l'unité de Elgin Middlesex. Elle a travaillé dans la région de York comme médecin de famille. La Docteure Douac a été nommée. C'était clé pour faire avancer l'équipe santé, différents programmes et offrir le bi assurer le bien-être de notre collectivité. J'ai bien hâte de travailler avec elle sur la santé publique au cours des prochaines semaines et mois. Félicitations, Docteur Douac. Mes meilleurs voeux pour votre nouvelle carrière. Merci. Déclaration, Déclaration députée de député et député de timis cochrane J'aimerais saisir l'occasion de renseigner la Chambre sur une journée très triste à Timis-Camming-Cochrane. Aujourd'hui, au Centre civil, les gens sont sur le point de saluer Victor Lee qui est décédé. Il est né à Timmins le 24 août 1994. Il a étudié en pharmacie à l'université de Waterloo. Il a obtenu son doctorat en pharmacie en 2018. Il travaillait à la pharmacie Guardian. Et dans le nord de l'Ontario, nous avions tellement très peu de soins primaires de pharmaciens, les pharmaciens sont essentiels et il était vraiment une bouée de sauvetage. Le mercredi 22 mars, alors qu'il rentrait chez lui du travail, à 28 ans, il a perdu la vie sur l'autoroute transcanadienne. L'accident est encore sous enquête, mais il faut se souvenir que cette autoroute, pour Victor, pour nous, est notre rue principale. Il faut s'en souvenir. J'aimerais saisir l'occasion de demander à tous ceux qui sont ici d'honorer Victor, merci de votre attention. Député. Député de Brand. Merci. Je ne me fatigue jamais de dire qu'il qu y a des athlètes de classe mondiale dans ma circonscription. Aujourd'hui, j'accueille Christiane Duché, une marathonienne, ainsi que sa famille. Elle a commencé sa carrière à l'école secondaire et ensuite a été nommée joueur la plus utile dans son équipe de hockey. En 2005, elle était la première femme canadienne à franchir la ligne du marathon de Boston. Elle a aussi couru le marathon de Mississauga au cours du jour de la fête des mères. Elle est devenue la première canadienne en 20 ans à se qualifier pour les Olympiques pour le marathon chez les femmes, son temps de qualification était son deuxième meilleur record. Christa a couru les six marathons majeurs, le marathon major, Londres, Berlin, Boston, Chicago, New York et Tokyo. Tokyo était le dernier où elle a couru, et, et elle a terminé en 2h 38 minutes et 15, et 53 secondes. C'est la seule Canadienne à avoir bris, brisé le, ra, le record à cet effet. Christian a dit, je crois que Dieu m'a mis sur cette terre pour une raison, il m'a aussi donné la rapidité, et lorsque je cours, je sens sans plaisir. Christy, nous tous très fiers. Merci. Déclaration de député, député d'Ottawa Sud. Merci, Monsieur le Président. Le, le plus grand défi auquel nous faisons face dans nos hôpitaux actuellement et dans notre réseau de la santé, c'est de ne pas avoir assez de personnes pour s'occuper des gens qui en ont besoin. Il y a une crise du de personnel dans le réseau de la santé actuellement et nous n'utilisons pas nos salles de chirurgie à pleine capacité. On voit encore des urgences fermées et le retard de chirurgie due à la pandémie continue. Nous avons désespérément besoin de personnel de première ligne. Le projet de loi 60 tel quel établira un, para... un système ablucratif parallèle qui ne fera en sorte qu'il sera simplement qu sera plus difficile de maintenir le personnel en place pour les hôpitaux, créer encore plus on Ferons en sorte que les profits affronteront le public. Il faut modifier ce projet de loi. Le de la santé en Ontario. Les temps d'attente restent élevés et les chirurgical dû à la pandémie persiste. Parce que nos hôpitaux ont désespérément besoin d'infirmiers, de médecins et d'autres travailleurs de première ligne. Le projet de loi 60, dans sa forme actuelle, risque de mettre en place un système parallèle privé. Cela ne fera que compliquer la tâche de nos hôpitaux qui auront, mal, ont, auront du mal à recruter des, les personnes dont ils ont besoin pour résorber les, les... Merci beaucoup. Déclaration, Déclaration de député, député de Perth-Wellington. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître un, un, un homme qui est décédé récemment, un joueur de baseball qui a été invité au camp des Red Wings et qui a joué au hockey à Hamburg. Il jouait au hockey jusqu'à 84 ans tous les dimanches. Il a aussi fait partie d'une ligne de baseball qui a mis fin, euh, une ligne de baseball où il a dû arrêter de jouer suite à une blessure à la cheville. Il a aussi été entraîneur de baseball mineur. Monsieur le Président, en plus de ses accomplissements dans le sport, il était mari, un père et un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est joint au régiment de terre, le 19e régiment de terre, et il a participé. Au jour J, il a lutté plusieurs batailles sur les côtes de la France, ensuite rendu en Allemagne lorsqu'il est revenu, et il a servi avec le régiment de Perth pour ensuite prendre sa retraite. Il a reçu la médaille du mérite de Saint John et de la Légion française. Il a joué un rôle essentiel dans nos jours du souvenir, nos commémorations du jour du souvenir, Hart, sa famille, et etc. Euh, ses anciens collègues se souviendront de lui. Merci. Déclaration des députés. Député de Thunder Bay, Atikokan. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'aimerais mettre en lumière euh, un excellent commettant de ma circonscription. La semaine dernière, ce se commettant a remporté un championnat à Oxville, au Tennessee. C'est la deuxième personne à avoir remporté le deuxième prix. Il a participé depuis ses dix ans à plusieurs tournois. Il a pu remporter le championnat de pêche en capturant deux poissons. Il a, il a décrit cet événement comme un des événements les plus durs de sa vie, mais il a fait preuve de détermination qui lui a permis de gagner. En dehors de la pêche, il, part, il passe beaucoup de son temps à l'extérieur et a même été à la télé dans sa circonscription. J'aimerais vous dire que vous êtes une inspiration pour tous. Et nous vous souhaitons bonne chance pour les prochains championnats à venir en avril. Merci beaucoup. Cela conclut les déclarations de députés de ce matin.